Bonjour, euh, donc, je suis Jean-Marie Arsac, euh, je suis le gérant de la société Azimut et l'unique euh, acteur aussi. Donc on, euh, Je fais du service euh, géomatique, hein, développement, conseil, je suis principalement sur des applications euh, sur des plateformes Bentley, donc propriétaire, et puis euh, QGIS et PostgreSQL, PostGIS. Là, je vais vous parler d'un développement que je suis en train de faire pour le Bruxelles Environnement, qui est en gros le service environnement de la région de, de Bruxelles, et qui a besoin de, de consulter des données qui sont dans PostGIS à travers un outil de, de DAO, ou cas en anglais. Donc, euh, le besoin, c'est à la fois d'interroger de, des services WFS, donc euh, ce qu'on ce qu fait très bien avec euh, PostGIS. Donc, euh, pour ceux qui connaîtraient pas, WFS, c'est euh, Web Feature Service. Donc, c'est un, un système de service web qui vous permet euh, d'interroger et de récupérer des objets euh, géographiques avec euh, leurs attributs. Et en plus, ils veulent également pouvoir directement euh, lire et écrire ces données, les données qui sont dans PostGIS, dans leur outil de, de DAO ou de CAD. Donc, pour ceux qui se posaient la question, DAO, ce n'est pas Data Access Object, mais c'est bien Dessin assisté par ordinateur, ou CAD en anglais. Et donc, PostGIS, base de données spatiales, mais Vincent vous a euh, expliqué en détail ce que c'était, donc je n'ai pas besoin de, de revenir dessus. Donc c'est le côté SIG, Système d'Information Géographique. Le problème de ces outils-là, c'est que souvent ils ont des visions différentes, et donc des, des modélisations de, des mêmes espaces, des mêmes objets terrains différentes. Et euh, quand, on, quand on regarde les outils qui sont à notre disposition, euh, ce n'est pas toujours évident de faire communiquer des outils DAO et des outils SIG. En gros, la différence, c'est qu'en DAO, on, a, on peut éventuellement ajouter euh, une fiche base de données à, à un élément graphique, mais euh, on raisonne euh, en sortie de plan, si vous voulez. Hein. L'objectif de la DAO au départ, c'est de sortir un plan et de l'imprimer. Donc on, on raisonne toujours à une échelle donnée, et, alors qu'en SIG, on va raisonner euh, en gros à l'échelle du terrain on va s'affranchir de, de la représentation. Et donc Epogis lui, rajoute, pour simplifier, une colonne géométrie à des enregistrements de bases de données, quels qu'ils soient. À, la difficulté, à ces difficultés purement techniques, on a aussi la difficulté de faire converser un outil propriétaire et un outil libre avec les, les contraintes qu'il y a, soit au niveau des, de l'environnement de développement, soit au niveau de, simplement des licences. Donc, pour résumer le, le modèle de données DAO, on va avoir des, des primitives graphiques qui sont des points, qui sont représentés par des symboles, des cellules, des polylines, des arcs de cercle, des courbes, des polygones. Donc, on va avoir, et on va avoir une richesse de types de, type de géométries qui est peut-être au départ plus importante que dans, dans POSGIS. On va avoir également des géométries euh, complexes, bon, ce qu'on trouve aussi dans, dans POSGIS. Et on a dans MicroStation notamment une possibilité de lier chaque élément à plusieurs enregistrements de, de la base de données. C'est-à-dire qu'on peut relier euh, plusieurs tables au même élément graphique. Alors, Pour vous expliquer comment ça fonctionne dans, dans l'outil de DAO, la manière de, de relier une, une fiche, un enregistrement de base de données à un élément graphique, on rajoute deux attributs de type entier qui s'appellent Antitinum et, et MS-Link. L'Antitinum permet de, de spécifier quelle est la table de la base de données dans laquelle on va aller chercher l'enregistrement qui est, qui est rattaché à cet élément graphique et le MS-Link va pointer sur un enregistrement particulier de cette table. Dans, euh, dans PostGIS, on va avoir un modèle de données très simple. Alors là, je parle du modèle de données euh, de Bruxelles Environnement. Ce n'est pas un modèle de données euh, générique, ni euh... On va avoir une table par primitif graphique, c'est-à-dire avoir une table point, une table ligne, une, une table polygone. On a des géométries 3D... C'est-à-dire qu'on a systématiquement le Z, même si on ne va pas l'exploiter dans l'outil DAO. Et on a des tables que j'appelle polyglottes, puisque comme on est à Bruxelles, on a une partie des, des agents qui sont francophones et d'autres qui sont néerlandophones. Donc on verra que toutes les tables qui contiennent des, des descriptions ont chaque fois la, table en, en, la description en français et la description en hollandais. Mon flamand. Donc on a quatre tables spatiales qui vont avoir à peu près la, la même structure. Euh, Il y a, a d'autres attributs dans Il y a d'autres colonnes dans ces tables-là. Je les ai enlevées parce qu'elles elles, n'ont pas d'importance vis-à-vis de, de la connexion entre les deux outils. Euh, donc on a un identifiant, une clé primaire. Euh, le site ID c'est l'identifiant euh, du parc. Ils ont des parcs au niveau des espaces verts et on a à chaque fois un parc. On a un type de géométrie euh, qui, a, qui est redondant en fait avec le nom de la table puisque pour la table polygone le, le type c'est polygone, pour la table point le type c'est point. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont conservé ça, mais moi, j'ai fait que, ré que récupérer la, la structure telle qu'elle est. On a évidemment euh, euh, la géométrie. On a euh, éventuellement l'orientation quand c'est un symbole, puisqu'on raisonne quand même, même si on stocke dans Postgis, on raisonne en, en données euh, dessins. Euh, on a le type qui indique quelle est, la, si vous voulez, la couche d'objet si c'est un banc, si c'est un arbre, si c'est... etc. La géométrie et donc les deux colonnes dont on vient de parler qui sont le MS-Link et euh, le MapID. Donc on retrouve ces trois tables, point, ligne et polygone, Et on a une autre table qui s'appelle Label qui est destinée à, à stocker tout ce qui est toponyme, donc tout ce qui est texte euh, qu'on trouve euh, couramment sur un plan ou une carte. Donc on aura en plus euh, euh, le libellé du, du texte et la taille. Euh, la colonne size, c'est la taille du, des caractères du texte. Parallèlement à ça, on va avoir deux tables que, que je décris comme étant des tables système vis-à-vis -vis du connecteur. Deux tables qui sont, euh, qui sont imposées euh, par euh, l'outil DAO, par MicroStation, les tables Maps et, et MS Catalog, donc la table MS catalogue, vous voyez qu'on va retrouver la colonne Antitinu et une colonne TableName, c'est-à-dire que c'est la table qui va faire la, la jointure entre euh, les euh, éléments graphiques et les tables dans lesquelles on va piocher euh, les enregistrements. Et une table Maps qui, selon le même principe, va faire la jointure entre le fichier DAO dans lequel on a l'élément, soit on l'a importé, soit on a l'élément d'origine, et euh, l'enregistrement dans la, dans la table, dans la base. Et on a une, une autre table que je, décrite comme système qui est issue de, de Bruxelles Environnement qui décrit en gros les couches. Et c'est là qu'on va retrouver, vous voyez dans les encadrés de bleu et de, de orange, les descriptions qui sont en, en français et en hollandais. Et c'est là qu'on va retrouver également on va retrouver le, le nom de la couche. On a Dans ce modèle-là, c'est une évolution par rapport à, à la première version. Et je trouve qu'il y a beaucoup de... j'ai pas eu le temps de, de voir avec eux parce qu'on vient juste de démarrer. On a démarré avec du retard. Mais il y a beaucoup de redondance, en fait. Donc si on résume le, le modèle des données qui est utilisé par le connecteur, on a donc les tables graphiques l'établi de système et euh, les deux jointures entre les MS Link et, et antitinium. Alors au niveau des, des outils de développement, euh, donc on fait une connexion entre Microstation qui est de l'éditeur Bentley et ou Bentley Map, euh, puisqu'il y, y, y a deux versions de, du logiciel, donc euh, les deux sont, ont des clients Oracle et ODBC. Euh, les deux peuvent être des clients euh, WMS. Donc, euh, toujours pareil, ce, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du Web Map Service. C'est-à-dire, en gros, euh, quand vous êtes sur Google Maps, vous, êtes sur, vous interrogez un WMS. Et, euh, en plus, Bentley Map est client WFS. Donc, c'est ce qu'utilise maintenant euh, Bruxelles Environnement pour interroger... Euh, OSGIS en WFS, mais il n'y a rien qui concerne Postgres et PostGIS, il n'y a pas de connecteur autrement que via ODBC, et il n'y a pas de, de fonction dédiée. Au niveau de l'environnement de développement, on a un environnement qui est un pseudo-compilateur en syntaxe C, et du VBA, avec des classes géométriques faites par Mentley. Au niveau de PostGIS, à notre disposition, on peut utiliser soit ODBC, DBC, soit la LibPQ et compléter par des requêtes SQL. Donc le but de l'outil, c'est d'avoir 4 ou 5 commandes principales. Créer ou supprimer une connexion à la base de données, se connecter à la base, faire du check-in ou du check-out, c'est-à-dire importer ou exporter les données depuis ou vers l'outil DAO avec, euh, par rapport à PostGIS. attaché en référence, c'est en gros c'est la même chose que faire un checkout, sauf qu'on le fait dans un fichier euh, temporaire qui est euh, visualisé en même temps et qu'on ne va pas modifier. Et il y a une, une quatrième commande principale qui est synchronisée, c'est-à-dire qu quand on active la synchronisation, tout ce qu'on va faire dans l'outil DAO, va être reporté dans PosGIS, exactement comme, le, comme une réplication entre deux bases. Donc voilà, j'ai mis juste une copie d'écran là de, du résultat. Donc l'intérêt, c'est qu'on récupère les géométries et que dans les tables, on a également la description de la représentation. Donc on peut avoir, je sais pas si on voit bien, on peut avoir des symboles et et des couleurs, etc. Un petit mot sur la, la commande synchronisée. Elle utilise un, un système qui est exactement le même que les triggers dans, dans PostgreSQL. c'est-à-dire qu'elle intercepte toutes les entrées qui sont dans le, dans le undo buffer de, du logiciel, et euh, si le niveau de l'élément graphique du dessin correspond à une couche PostGIS et eh bien elle fait un insert ou un update ou un delete. Là, alors l'inconvénient du système c'est que du coup on désactive... <rire> Bienvenue Du coup on désactive le système d'annulation en refaire de, du logiciel. Alors, les limitations de l'outil qui, qui sont déjà prévues, c'est qu'on convertit tout ce qui est élément linéaire en polyligne, c'est-à-dire qu'on ne gère pas les courbes, et on, tout ce qui est art de cercle, courbe, on va le, on va le dégrader en, en polyligne, on va le généraliser, non, on va le simplifier, pardon. Et, mais ça c'est à la demande de, de Bruxelles Environnement. Hein. C'est un outil qui est largement dépendant de l'organisation des données, aussi bien côté DAO que côté PostGIS. Sur ce genre d'outil, je pense que c'est très difficile de faire un outil totalement générique. Ou alors on, est, on, on se restreint trop dans le, dans le résultat. Il n'est pas vraiment open source puisqu'il est fondé sur un outil DAO qui est propriétaire. Donc on a besoin du SDK... Euh, Bentley pour, pour le développer ou pour le compiler donc je vous ai mis le, le GitHub où il est euh, pour l'instant c'est l'ancienne la, version puisque je suis en, en train de travailler sur la, sur la prochaine et voilà j'ai fini donc je suis à votre disposition euh, si vous avez des questions Non non non alors euh, j'ai peut-être pas été clair à ce niveau-là, ils ont déjà euh, une utilisation par WFS. Là, euh, le connecteur, c'est vraiment euh, on envoie des requêtes SQL euh, et directement. Non, alors et, pff, sur, sur ce type d'outil.. Euh, par rapport à les volumétrie PostgreSQL qu'on a, qu'on peut avoir, c'est rien du tout quoi. Euh, là sur le sur le jeu de données de test, il y a 50 000 enregistrements quoi. C'est pas, c'est vraiment euh, tout petit comme volumétrie. Oui, pardon C'est indépendant. Euh, enfin fait, toutes les versions actuelles fonctionnent. Avec. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau organisationnel, euh, ce n'est pas forcément les mêmes services qui utilisent euh, les deux outils. Et même à l'intérieur d'un même service, on peut utiliser les deux outils, mais pas pour faire les mêmes choses. Et donc, ils ont besoin de pouvoir récupérer euh, facilement. L'outil d'AO est souvent l'outil d'alimentation du SIG, donc de PostGIS. Et donc, ils ont besoin de pouvoir euh, soit extraire des données, soit les réimporter ou les mettre à jour. Alors, l'objet aussi de ce, ce type de développement, c'est qu'en DAO, il n'y a pas d'alternative libre euh, efficace. En gros, il y, a, il y a, en tout cas sur le marché français, mais sur la plupart je pense il y a deux éditeurs euh, qui, qui monopolisent quasiment euh, les clients c'est Autodesk et Bentley. c'est des éditeurs qui en gros euh, ont une politique commerciale qui pour simplifier tend vers celle d'oracle voilà et, euh, et donc il n'y a pas de il faut reconnaître qu'au niveau technologique ils sont quand même très bons et il n'y a pas de réelle alternative des ventes. C'est quoi le polyplacement C'est AutoCAD. Et Au niveau fonctionnel, c'est quand même largement en dessous. Alors. Je veux dire, est-ce que ça. Comme je ne connais pas le truc du tout, est-ce que le un dixième des choses ou est-ce que c'est totalement hors sujet Non, ce n'est pas totalement hors sujet. Le problème est est presque autant commercial ou, ou euh, enfin oui, que, que technique. C'est-à-dire que je pense que 80% des utilisateurs d'AutoCAD ou de, ou de micro-stations pourraient quasiment se, se contenter de FreeCAD ou d'un équivalent. Le problème, c'est que c'est des, des outils ne sont pas connus et ce sont des utilisateurs qui, qui cherchent des produits sur étagère. Et voilà. Mais, voilà, mais sinon... La, la, le scope fonctionnel des, de, de, de micro-stations d'autocad est vraiment très large. En plus, c'est des sociétés qui ont racheté des, des concurrences sur des applis métiers. Donc ils, ils ouvrent un panel de, de modules qui, est, qui sont bien intégrés, qui est impressionnant. Il faut reconnaître que la plupart des utilisateurs hein, utilisent 10 ou 20% du, du logiciel. Quoi. Mais bon... C'est-à-dire, si tu veux, le... euh, ils, ont, ils ont fait un, un, ouais, une, un modèle de données exprès pour pouvoir le partager avec l'outil avec 4, c'est ça Je ne comprends pas ce que alors, tu veux dire là. En fait, euh, sur, sur des situations, euh, sur des poches, euh, on va dessiner une route. Oui. On va dessiner un remblais. Euh, en, en, là, on, on va. va on va typer les données, on va les mettre dans des tables, euh, tables de route, une table de remblais. Ouais, là, là, là, non, alors. Les, dans, ça, ça à ça. Voilà. Là, on reste sur. Dans la première version, c'est ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire que tu avais une table par type d'objet mais avec toujours la même structure. Et de fait, ça n'apportait ça apportait rien, puisque tu avais la même structure de table. Déjà, là, hormis la géométrie, tu vois, euh, je ne sais pas si tu as vu, tu as, la, tu as exactement les mêmes colonnes. Hormis le type de géométrie, tu as exactement les mêmes colonnes dans chaque table. À la limite, on pourrait, euh, si on faisait euh, du multi géométrie, on pourrait, euh, on pourrait avoir une seule table. Mais donc, voilà, le but, c'est de, de pouvoir partager facilement les données cad donc. C'est à leur demande, je pense que c'est parce que dans POSGIS, ils considèrent qu'ils préfèrent avoir simplement des polygones. En pratique, c'est souvent, souvent ce qu'on fait d'ailleurs dans POSGIS. Moi, sur les, je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais le fait de, de se restreindre à des ou des ou des polygones au niveau géométrique. Oui, mais... C'est pour développer le... des. Pour reprendre l'exemple de... <rire> <l> de... <rire> de la connexion là, entre un outil CAD et un outil et PostGIS euh, si on n'a pas la même, le même algorithme de lissage de la, dans le, dans le CAD on n'aura pas exactement la même représentation. Donc euh, c'est pour ça que souvent on ne les utilise pas. Ben, il parle d'information, oui et non, parce que, euh, en l'occurrence, c'est euh, du relevé d'existant. Donc euh, le fait que ça reste en courbe, ça ne présente pas vraiment de l'intérêt. C'est plus efficace au niveau du stockage. Un point et un ça prend beaucoup moins de place de Oui, mais, mais le problème du stockage, enfin je pense qu'il le considère comme secondaire en ce moment. Parce qu'on a rarement des, des, vrais, euh, des vrais cercles, comme c'est de la topo. C'est issu de topo, tout ça. Oui. oui, je sais que les, bon, les ronds-points se multiplient, mais bon. C'est Au niveau du projet, c'est un arc de cercle. Au niveau de la réalisation, c'est pas forcément un arc de cercle. C'est vrai. Voilà, donc je n'ai pas trop de retour au niveau performance sur le, par rapport à la volumétrie. Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on peut passer à la suite. Attends, je te